Cliquez ou pegats des textes attention, il y a une limitation du nombre de mots set la langue d'entrée la langue de sortie cliquez sur revira et obtenez la traduction la peut copia din dans presse au papier l'escafa en un clic ou escafa l'original en un clic tabé Pour revirer les documents, vous trouverez la langue d'entrée et la langue d'entrée. Vous avez un code promotionnel pour revirer à gratuitement l'application ici. Vous cliquez sus Sur votre et anat cerca sur le fichier du nouveau répertoré. Vous cliquez sur « Revirer ». Vous avez pas le code de gratuite ESR que vous paga payer en cliquant sur « Pagoumen per carte ». Seguissez les instructions, cliquez sur télécharger l'office récupéré et enregistrez l'office. Vous que les, coulous, les images et les mes informations sont conservées et vous pouvez récupérer les fichiers. Vous pouvez récupérer des pages web. Espariez, busquant la langue d'origine et la langue des sorties, et piquant l'adresse del site, cliquant sur «Revira » et avec le site traduit en copie avec les la même la kunserbats.